Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Un problème que pratiquement tout le monde connaît, l'entartrage, donc le calcaire dans ses électroménagers. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment détartrer votre percolateur. Alors, peu importe où vous vous trouvez, je sais que vous êtes également, et je vous en remercie nombreux en France, à suivre nos vidéos. Merci beaucoup. Vous avez également beaucoup de calcaire en France comme en Belgique. Donc, c'est important de bien pouvoir détartrer ces percolateurs et je vais vous montrer la méthode. Alors les premiers signes que votre électroménager, que votre percolateur est entartré, tout d'abord il va couler moins vite, donc il va être beaucoup plus lent à couler, vous allez l'entendre, et n'oubliez pas également de détecter les bruits, parce que quand il est en tartre, il fait des bruits un petit peu différents. Alors, quelle est la fréquence également de détartrage, ben, c'est difficile à dire, si vous avez un adoucisseur d'eau ou pas, mais je conseille quand même au moins 5-6 fois par an de faire un détartrage de votre percolateur. Alors, les produits à utiliser sont importants, nous en avons également en magasin. Alors, la méthode est toujours la même, il faut tout d'abord... Euh, mettre deux tiers d'eau pour un tiers de produit. Alors, nous avons mis ici de l'eau. Ok, nous allons remplir de produits. Toujours bien le secouer pour commencer, c'est quand même mieux. Et vous allez voir que la méthode est extrêmement simple. Voilà Plusieurs choses importantes, ne pas mettre le produit pur dans la, votre percolateur ou votre cafetière, vous allez abîmer la machine. Toujours bien rincer votre machine à la fin du détartrage. Le vinaigre, alors je sais qu'on va avoir beaucoup de commentaires au niveau du vinaigre, ça fonctionne, qu'on soit bien d'accord, mais le vinaigre a tendance à sécher les joints d'une machine et vous pourriez également des fois l'endommager si vous mettez trop de vinaigre ou du vinaigre pur à l'intérieur. Alors pour la plupart des percolateurs, le système elle même, vous prenez donc votre mélange, que vous versez à l'intérieur du percolateur. C'est de ne pas en mettre trop à côté parce qu'avec le produit sous le plan de travail, ce n'est pas très bon. Donc toujours être bien attentif. Et tout simplement, vous démarrez et vous laissez tranquillement le produit passer dans le percolateur. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Un dernier conseil, n'oubliez pas de rincer abondamment votre machine quand le programme de détartrage a terminé. Merci de nous suivre en France et en Belgique sur YouTube, Facebook ou Pinterest. N'hésitez pas à mettre des pouces, laisser des commentaires, partager ces vidéos. Et à très bientôt pour d'autres trucs astuces en vidéo. Ciao